Article savant, article scientifique et articles revu par les pairs. Vous entendrez ces termes durant votre parcours universitaire. Il s'agit de différentes façons de parler de la même idée, des articles de recherche ayant été publiés dans une revue scientifique. Mais qu'est-ce qu'un article scientifique et comment est-il publié dans une revue scientifique? L'article relate les recherches d'un scientifique et est écrit avec d'autres chercheurs comme public cible. Afin d'être publié dans une revue scientifique, l'article doit passer par des tests de qualité. Parmi ceux-ci, le plus important est la revue par les pairs. Commençons par analyser le processus de publication de la recherche scientifique. Imaginons qu'un scientifique veuille partager une découverte avec sa communauté de chercheurs. Pour faire ceci, il écrit un manuscrit décrivant sa recherche et ses conclusions il l'envoie à une revue scientifique, dans l'espoir d'être publié. L'article doit passer son premier test. L'éditeur en chef de la revue et son équipe relient les articles soumis afin d'évaluer la qualité du contenu et si le contenu est en lien avec le sujet de la revue. Les, re les articles retenus sont envoyés à un groupe d'experts pour évaluer la qualité de l'article. C'est le processus qu'on appelle la revue par les pairs il s'agit du deuxième et plus important test pour l'article. On appelle ce groupe d'experts « des pairs » puisqu'ils travaillent dans le même domaine de recherche. Comme ils doivent prononcer un jugement, on les voit un peu comme des arbitres. Les pairs posent des questions pour évaluer la qualité et l'importance de cette recherche. Des questions comme « Sur quoi porte la recherche Est-ce intéressant Est-ce important Est-ce qu'on peut faire confiance à la méthodologie Les conclusions sont-elles logiques Les résultats sont-ils innovants ?» À partir des réponses, les pairs décident si l'article devrait être publié dans la revue en faisant une recommandation à l'éditeur en chef. Soit l'article est accepté ou rejeté. En général, les articles acceptés doivent tout de même faire quelques révisions. L'éditeur en chef prend la décision finale sur l'article. Le rejet est assez commun pour un article scientifique. Les journaux les plus prestigieux ont un ton de rejet élevé, certains jusqu'à 90% des soumissions. Le processus de la recherche et de la publication scientifique peut prendre plusieurs mois ou bien des années. Une fois que la revue est publiée, elle sera consultable dans des bibliothèques universitaires qui achètent l'accès aux revues à un prix très élevé. Comme tout système, la revue par les pairs a ses critiques et pourrait toujours être améliorée. Par exemple, ce système ne prévient pas toujours la fraude scientifique. La bibliothèque a des outils pour vous aider à trouver la recherche évaluée par les pairs.